Je m'appelle Nicolas Ruot, j'ai 22 ans. J'ai commencé par un bac S, SP physique, euh, puis un UT GMP. Je m'appelle Elliott Duval, euh, j'habite à Paris, 22 ans. Mon parcours, j'ai passé un bac scientifique. J'ai pas fait d'études, je suis parti à l'étranger, j'ai un peu pris de, voilà, de, des expériences de partout. J'ai toujours été euh, passionné par l'automobile. Au tout début du projet, les professeurs nous lancent une idée donc, sous la forme d'une phrase et euh, cette année, c'était euh, une monoplace électrique euh, qui évoque la compétition du futur. On a eu deux semaines de dessin pendant lesquels tout le monde a pu exposer, exposer un petit peu ses envies, ses idées, etc. Le gros défi du projet, c'est euh, faire une voiture en trois mois, de A à Z. En fait, c'est surtout le temps qui va nous être imposé, parce qu'on a une date butoir, c'est le Salon de Genève, on ne peut pas se rater. Et en plus de ça, ils ont mis la barre assez haute au niveau des finitions, donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive avec un produit euh impeccable quoi. On part de rien, on, on part de, de tubes de métal qu'on qu soude entre eux. 90% de la voiture est fait à ce barreau. Actuellement on a le châssis qui a été entièrement soudé, donc le châssis qui va supporter la voiture. Après le challenge pour nous tous c'est apprendre quelque chose. Moi par exemple je viens d'une formation essentiellement théorique, donc il y a beaucoup de choses que j'ai jamais fait. Donc le gros challenge c'est vraiment pouvoir produire chacun quelque chose dont on soit fier. Pas mal allongé les journées. On est passé à 14 heures par jour. Il y a trois semaines, on réalisait pas bien. Là, il nous reste une semaine, c'est le feu. Je me projette à Genève, mais c'est encore un peu euh, irréel pour moi. Parce que c'est un grand salon, des gros constructeurs. c'est euh, voilà. Et puis je sais que les constructeurs présentent quand même des, des beaux véhicules là-bas, c'est attendu. Des salons de moto, j'en ai fait, mais seulement en tant que spectateur. Là, ça va vraiment être euh, en tant que proche d'un professionnel finalement on va vraiment présenter notre produit. Il faut que j'y mette le premier pied pour euh, pour me dire ok c'est bon, la voiture elle est à Genève ouais. Tous les matins je bois Mirtue à Sienne. <rire> On sent fatigué à 1, euh, mais heureux aussi parce que, comme vous pouvez le voir derrière moi, ça commence vraiment à toucher au but. On a fait nuit blanche, on n'a pas arrêté, donc on est au taquet sur le feu. Là, dans la nuit, il a fallu qu'on redécoupe, qu'on remastique, qu'on repeigne, qu'on voilà, qu qu refasse des parties de la carrosserie quoi, pour que tout s'ajuste. Euh, du sport, ça a été euh, un peu intense. Quoi. Le formage de la bulle, c'est pour moi l'opération qui résume le mieux ce qu'on fait ici à ce barreau. C'est-à-dire qu'on a fait euh, des étuves euh, de manière artisanale, on fait chauffer le plexi. Quand c'est chaud, tout le monde lâche euh, ce qu'il qu est en train de faire et vient aider à former. Donc on se retrouve à plus d'une dizaine pour former la bulle et, et quand ça marche, c'est magique. C'est quand même beaucoup d'émotions beaucoup parce que beaucoup de travail, euh, beaucoup d'acharnement, peu d'heures de sommeil, évidemment. Et, euh, et puis voilà, euh, je veux dire, je sais absolument rien faire de, de tout ça. Enfin, je savais rien faire de tout ça sortir un prototype comme ça qui déchire parce qu'il déchire le prototype, ouais, c'est ouais, quand même beaucoup d'émotion. En arrivant au salon, je, bah, super fier. Tout de suite, euh, notre proto au milieu des plus grands constructeurs. Alors là, on vient d'aller sur Aston faire une présentation de voiture. On a Audi, Porsche, Bentley même, euh, super fier. Je suis comme un gamin ici, grâce aux formateurs, grâce aux moyens de l'école. C'est juste incroyable qu'on puisse venir et montrer quelque chose dont on soit fier devant des journalistes, devant des voilà, de, devant un tel gratin. C'est juste une, une immense fierté. Pour moi, il m'étonne tout le temps chaque son en Genève, même si je l'imagine quand je le vois en cours de fabrication. Ils sont donné tellement de peine ils ont souffert peut-être un peu, hein, si, si on veut faire tout ce qu'on doit faire pour en arriver à ce bijou. Hein, mais contents. et contents surtout de rentrer pour attaquer l'autre projet. Ça veut dire qu'ils n'en ont pas assez, voyez, ils sont, en tout cas ils sont vraiment pleins de, de, de feu et de volonté d'aller de l'avant.